Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec Enzo. et comme on dit. BFsoft, enfin moi je t'appelle ainsi. Alors déjà... Oh vas-y, fais comme veux. Ouais merci Merci et ma cartra, elle est juste là. Bon, ma caméra ne va pas s'afficher, mais c'est pas grave. Euh... Ouais, elle ne pas s'afficher. Bon, on l'abandonne. Aujourd'hui, nous allons jouer à Roblox avec PF Enfin, si, il veut venir. Hop. Ouais, ouais. Ouais, je vais venir. J'ai un serveur privé sur FNF. Sérieux Ben oui hein, mais tout le monde a un serveur privé. Ah non. Et presque toute ma team un serveur privé, oui, oui. vous savez pas Mais On Vous vous débrouillez pour Minecraft Il y a une, y a une oui, mise à jour oui. avec Andy Cross Non sérieux Ouais, mais j'aime pas Andy Cross. Donc, C'est un peu euh, mal fait. Y a que moi qui déteste un grosse. Non. non. moi j'ai bien. Oh là là, ça bug. Pas possible. À mon avis. Ah, non, c'est bon, ça ne bug pas. Enfin, moi, je joue à un FNF, mais c'est pas vraiment FNF comme tu le crois, en fait. C'est, euh, Bloxine. FNF Bloxine. Allez, allez. Mais enfin. Je vais t'attendre. Par contre, attendez. Hein. Ah ben, hello les gens. Oui, on voit toujours que je suis sur... Euh... Vous avez vu les gens Regardez, s'il a fait une... le fils euh... de euh... de euh... PicoSoft et lui, hein. ils vont avoir un fils et c'est lui. Regardez. Par contre, pour le prénom, je sais pas comment ils vont l'appeler. Hein. Et là, c'est sa fan girl à ses cheveux. Mais c'est trop chou votre fils. Ah oui! Au tout début, Bloxy m'avait envoyé ça. <rire> Attendez, il m'avait envoyé ça comme quoi il euh, y aurait euh, film, euh, bande annonce officielle euh, du film 8, Harry Potter. Moi, au tout début, qui a vraiment cru. <rire> Mais en fait, il m'a trouvé. Bébé, Wipe, Swipe pour mourir Oh la la Oh la la Eh je m'en souviens Je vais vous dire Je sais Je sais voir à quoi Bloxy Il en ce moment Il est en train de faire euh, des trucs pour son mode. Bon, tu viens sur Roblox quand là Yes, ça arrive. ça arrive. Je vais me faire éclater. Oui, tu sais très bien que mon niveau FNF est niveau ultime. Euh, tu te moques de moi ou ça se passe quoi <rire> Non, ça va, je, te mo je me moque de toi. Mais fais gaffe quand même parce que je suis très forte. C'est pas du FNF, ça. C'est du FNF Simulateur de basketball professionnel. Comment ça Non, ça c'était tantôt <rire> Ça c'était tantôt. Mais je te promets, ça me met pas. Non, mais ça c'était tantôt C'était bon, le... tantôt hein Qu'est-ce que, qu que raconte-lui hein Le passé de Bento va vous briser. Mais je m'en fiche en fait. Euh... On s'en fout de tout en fait nous. Ah ouais. oui t'as raconté l'histoire qu'on est des thugs. Ah. <rire> dit Cross FNF. Ah non FNB. FNB FNB okay. Moi m'ennuyer. Mais vraiment beaucoup, Ne me dis pas que ça revient comme ça, quand même. ne me dis pas que mon jeu, il va être en horizontal. Ah, voilà. Les gens, je suis malade. J'ai le Covid. T'as le Covid. J'ai pas le Covid, j'ai faim. C'est juste de moi. Oui. C'est quoi, ce délire Ah, il y a... Attends, il y a un message. Votre ami BFSoft a rejoint le jeu. Ouais! Ma sœur, elle est bizarre. Ah, mais t'es là, toi! Hop, j'ai changé ma bannière encore. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre Un truc assez difficile. Ah Moi wow, pas trouvé 3, 2, 1, go. Ah non mais c'est quoi pour ce truc de merde Je connais même pas la musique J'ai ah de pire T'as fait Encore pas le salaud, Je suis en train de bugger mon PC. Moi, okay, okay, okay. mon téléphone qui est en train de jouer Mais on voit que t'es en train de me rattraper Comment c'est possible Et non, je te promets qu'il va en train de te rattraper Tu ben étais Pourquoi t'as fait ça J'aime bien le mode, mais je déteste la musique en fait. Je sais pas si que je vais faire maintenant. Quand vous êtes allés là, rattraper comment Mais je te promets, je vous. Tu en train de m'éclater. T'es en train de m'éclater J'en peux plus! J'en peux plus là! dit Dida, je comprends pas trop! Kara, Kara! Ma revanche! Elle où ça? Ma revanche! Kara, Kara, Kara! Oh non, mais ça choisit que tes musiques! Oui, été remontant! J'ai pas de bug! OUI J'ai pas de bug! C'est trop facile! Quoi? C'est même pas encore l'heure. C'est ne la pas. Pour tout, pour ça. Je tellement que ça bug. Je connais pas le mode, Tu hein. veux Ah bon Je te dire plein un... Je te dire un truc honnêtement. J'ai jamais été voir le mode Undertale Je connais mais j'ai jamais été voir ce mode Bets ce... Sense qui a sur ta tête. je sais, mais euh, j'ai jamais été voir le mode honnêtement. Ça m'a jamais attiré. Ah oh, en plus, j'ai encore deux minutes à souffrir. J'ai juste été voir euh, la vidéo, enfin, euh, le mode Sense une fois, tu vois, et j'ai même fait son vidéo. En train de me démonter, c'est pas normal. En même temps, ça bug. T'avais quoi là T'avais tout en retard euh... non. Oh, Je m'en suis en ce moment. La carale va devenir folle. Flèche ratées hein Euh... 250 331 tellement que ça bug ah oui j'ai ouais mais attends on change de fnf là ça bug trop euh, vas-y je t'invite sur le fnf euh... tu sais prendre mon serveur euh... quoi tu sais prendre mon serveur euh, oui, pourquoi Merci de me faire un Mais bébé, bébé, bébé Ah non, mais tu recouilles non, mais ça recommence Et tu <rire> <elle peut> me dis. Please <rire> SB Non, me dis pas que ça fait crash Roblox Hein NON Ça me fait crash Roblox T'as craqué Tellement j'ai de trucs ouverts Qu'est-ce on... que le karma? Ça que... va, je vais sur mon serveur. Je vais sur mon serveur, je t'attends. Le week set ouvert. Pourquoi il y a un gars moi je désert? Je comprends rien moi. Moindre des amis. J'ouvre encore. Et si j'ouvre encore trois applications Roblox, y crash, je le sens. Bloxy, Kourapika... Pro serveur Pourquoi ton serveur il s'appelle le pro Pro serveur Tu comprendras Oh non... non... Si c'est ça, je vais péter les poux. Oh non... Oh si c'est... Oh si c'est ce que je pense, je vais péter les poux. <rire> Mais David, alors tu penses à quoi mon serveur, ça me fait penser, en gros, on va se faire éclater. Exactement. <rire> <rire> Parce que je suis très forte sur ce serveur. Coup, là, là. Donc, ouais, tu en fait, si tu, tu te dois te jouer, si tu dois jouer à mon serveur, je te conseille de pas jouer, en fait. Parce que déjà, quand tu vois le nom, tu sais que tu vas te faire éclater. Ouais. <rire> Allez, let's go BF. que... BF. Yes J'aurais strictement... Le... Mais je te jure, je strictement aucune pitié avec toi. Oh, oh, elle va me mettre une musique de ouf. Je vais te mettre une oui, musique. Me une musique tôt, non, ça va ça va. Ça, va, ça va, ça va, ça va, ça va. Je vais te mettre une musique, ça va, ok. Déjà tu vois qu'il y BF, il a été défoncé le down de Gürpınar. Ah, faut en avoir de la force hein. Pourquoi je me suis renommé BF Softy Quoi Softy Je sais pas. Qui aime Softy Attends j'ai choisi quoi encore Ah bah oui du coup je dois choisir la map qui va avec. C'est bon j'ai choisi. Oh non oh non j'ai peur. Va crever. J'ai peur de ce qu'elle va Je dans tu râpes... je sais très bien ce qui arrive quand tu rates une flèche en or. Oh, ça bug! Oh, ça... ça like, je, je, je, je suis déguisé. Ça like, je sais pas ce qu'on m'appelle. Hello. Ah mais il C'est un tout simple. Ouais t'as... T'es en train de ton moment. Mm -hmm. C'est parce que... Mais c'est un un bug <rire> Quand oh, tu regardes comment j'ai vu que tu... sûrement quand tu dis te dire que j'étais mort en fait là. Un bug Bon mais je sais même pas ce que je suis en train de faire. C'est quoi ce bug Merci le bug que je le jeu. Je... Oh, c'est la musique. C'est musique préférée du de Corrupted. Je c'est ma préférée. Hein. <rire> Fallait pas jouer avec moi, je le maintenant. Oh les épées! J'ai demandé d'en avoir plus Attends, je te quitte Je te quitte en appelle que pour taper sur mon téléphone Ok Allez, adios <rire> Oh Ina Mm. Mm. Il, il, il. C'est bon, me salue, me salue, je viens te prévenir que je vais te démonter en 30 morceaux. <rire> Bonne chance, good luck. 3, 2, 1, go. Oh! Oh mon dieu! C'est. C'est ma musique préférée dans ton mode! C'est ma musique préférée! C'est ma musique préférée dans tout le monde, merci Enzo eu l'idée de le faire ok à plus va manger c'est bien moi je mange euh, à, à 13h hein. ça n'a pas de logique, juste parce que je vais aller chez ma est ah, yeah, yeah. bon on va lui dire C'est bien! Yeah Et attends, attends, je vais changer d'animation pour cette fois. <rire> attends, je vais changer d'animation, tu vas crever. Ça va, être... ça va être bien, ça va être bien. Hop, déjà, ça c'est bien, la map, nickel. Hein. Mais vas-y hein T'attends quoi en fait Hein, y'a un micro-glyphesoft Hein Attends, microphone Moi, être au courant de rien du tout. 3, 2, 1, go Ha ha Ha ha <rire> moi, adoré se faire souffrir Mais moi, toujours avoir des bugs Maintenant je sais que ça live, du coup on va faire ça à l'avance. le pro serveur. Voilà il a tout compris. Comme... Ah, tu vois c'est pour ça que ça, ça s'appelle pro serveur sinon ça s'appellerait pas pro serveur en fait. Qu'est-ce qu'on en sait euh, Un que j'aime beaucoup pour te faire souffrir. Alors, truc pour te faire souffrir. Euh, Qu'est-ce que je peux faire euh, Voilà, les tables. Ça va te faire penser un truc, les tables. Et euh, moi, je t'attends. Oh, il y a Capi Il y a Capi Moi qui n'arrive pas à voir assez ah si, le pinceau BF ça, c'est est là. Moi j'ai Sir Bent. Un truc pour te faire chier. Euh... La fenêtre il veut plus que je joue Il se dit non elle est trop forte La meuf, la meuf elle est trop forte On va la faire perdre Ça like dans les flèches. Ouais donc là j'en peux faire une hein Lui euh, m'en tout comme ça Difficile. Le moment le plus difficile pour moi, en plus que ça lague. Goodbye hein Allez, comme ça tu vas plus nous faire chier hein Monica. Mon mode préféré c'est plus Mask VS Servant ni euh, le Deluxe Edition. Maintenant c'est DDLC. Maintenant c'est des DLC carrément. Oh j'en ai j'en ai une bonne pour toi. Oh j'en ai une très bonne de musique pour toi. Hop. Et, oh. Et on va choisir quelle map C'est le peut-être du triple trouble non, euh... Laquelle Quoi 3, 2, 1, Non, pas la map... C'est pas, la... pas la map du date Dans le Sky, il euh, euh, univers. On hein. va Non, c'est dans le Sky, tout ça. C'est dans le Sky, reverse. Pourquoi mettre exprès pour toi, mettre Expurgation Ex Sky! Non, est pas là Eh, non, 2 non, 2 il y a mon frère qui se regarde, et qui se il y a un gros problème Je sais que t'aimes Pascal mais j'ai fait de. Ça fait le pro serveur, c'est pas tout rien. Mais moi aussi, tout à fait. Je t'adore, merci de me défendre Hier, tu m'as demandé de ranger Comment ça Il n'y en a jamais eu Il n'y en hein. a jamais eu un. Ouais, mais tu m'as jamais dit de le ranger hein. Pourquoi Qu'est-ce que t'as fait Ah ben c'est bien, comme ça tu seras tu seras là pour... Euh... Tu seras là pour jouer, ouais Et, et j'ai encore choisi du sky, c'est ça le plus pire. Ah ben je suis désolée. J'ai mis jusqu'à Sky Reverse 3, 2, 1, go. Non fantasme Je me suis dit que tu aurais pitié de euh, Sky Ah t'as pas pitié Merde T'as bug Il arrive! Il tu vas mourir vu que c'est mon moment préféré, je l'ai tué. Ça bug, je trouve, j'en ai marre. Moi défendre Sky <rire> Ça va après je vais mettre encore deux fois du Sky et après j'arrête avec Sky Va crever. Non Bandicras, bandicras. C'est hors de question qu'on met cette merde. C'est de. Non C'est hors de question. C'est de la merde. C'est hors de question. Yes <rires> oui Bien le stroller C'est pas plus C'est du, c'est hein. Compris. Moi, j'ai les gueules J'ai les gueules Si euh, si tu m'énerves, j'ai les gueules tu... Moi, j'ai les gueules Et toi, tu me mets... Euh, ma tête en couleurs. Trolleur, hein. ah. trolleur, je te déteste. Allez Skype, conquérite pour cure pour girlfriend. Allez Skype, tu peux l'afficher girlfriend. T'as vu T'as vu, elle t'a défendu Oui après Ils vendent des patates devant chez moi, il y a des gens en camion, ils vendent des patates avec, avec leur camionnette. Et à chaque fois, je vois des gens avec leurs camionnettes, ils vendent des patates. Venez acheter des patates à chaque fois. Oui. Ah La Là, j'ai Roblox il avait crash. Oh là là, hop. Oui. Quoi Moi vouloir t'embêter beaucoup. C'est bon, moi vouloir t'embêter. C'est bon. J'adore, je suis désolée. Une je termine ma manche Oui, je termine ma Pourquoi Pourquoi Ok mmh. Pourquoi je te montre une vidéo et tu ne sais pas stopper la vidéo comme ça